Bonjour, alors la semaine dernière la vidéo s'est arrêtée brusquement. Je la reprends ici, donc on est dans le cadre d'une constellation de projets où une personne veut être en lien avec ses collaborateurs qui sont ici et euh, est en train de rencontrer les différents blocages. Donc la semaine dernière on a vu comment euh, le Moi se reconnectait avec le blocage numéro 1 qui au départ était la violence et puis, c'est avéré être chaud doudou, amour. Et puis, j'en étais arrivée au moment où ce, ce blocage-ci s'exprime, celui-ci, et euh, raconte qu'il a l'impression qu'il emmerde tout le monde. Et qu'il euh, se met complètement euh, en retrait et que, euh, pff, de toute façon... Euh, façon ce qu'il a à dire euh, va embêter tout le monde et ce que je racontais à la fin de ma vidéo c'est que euh, le moi ça lui parlait très très fort c'était une partie de lui qu'il connaissait bien il avait failli ne pas faire la constellation de peur d'emmerder et de peur de du rejet donc du coup quel est le mouvement à faire et eh ben que le moi aille rencontrer cette résistance-là et à y lui parler. Donc c'est ce que il a fait courageusement en disant, euh, toi et moi, on a très peur d'embêter les autres. Du coup, on se met dans une solitude qui est pseudo choisie, euh, alors que la vérité, c'est que oui, on est, on est dans la possibilité de demander de l'aide et c'est ok de recevoir un non si la personne n'est pas disponible et puis c'est ok de recevoir un oui si la personne est disponible la preuve en est que cette constellation a lieu et que tout le monde est disponible et avait envie de, de m'aider à lever les blocages donc je te comprends et ce qui s'est passé à ce moment là c'est que le moi a eu envie de dire à cette partie là à partir d'aujourd'hui, j'arrête de me faire valider par les autres. J'arrête d'avoir besoin du feu vert extérieur et je me valide à l'intérieur. Ça a été un moment particulier dans la constellation. Le chant a, a vibré haut euh, et donc du coup le, le, le blocage numéro 2 était entendu et euh, il devenait donc la validation intérieure du moi. À ce moment-là, on est arrivé au troisième blocage. Et le troisième blocage avait quelque chose en main. Au départ, c'était un point serré, et puis au fur et à mesure, il euh, y a quelque chose dans cette main. Et donc, à, la, à, cette, à ce moment-là de la, la constellation, ce blocage numéro 3 a donné, euh, a, a donné ce, ce, ce, ce, cette chose très précieuse. Il n'y a pas eu de mots. Et moi qui étais à l'extérieur, je n'ai pas euh, de mots non plus, mais ça semblait très précieux, très fort. Et le moi l'a mis contre son cœur. Et puis le moi a pu aller voir ses collaborateurs. Et donc il avait la main sur son cœur à ce moment-là et il a pu parler du coup de cœur à cœur aux collaborateurs. Et ici, euh, les collaborateurs étaient assez disponibles, avaient assisté à, à, à tout, puisque au départ le moi était ici. Oops. Le moi était ici et puis avait traversé pour aller voir son blocage numéro 1, a été écouté son blocage numéro 2, a été euh, euh, au milieu pour recevoir le cadeau du, du blocage numéro 3. Donc le, les collaborateurs avaient vu tout ça, avaient assisté à tout euh, ce cheminement qui permet au moi de pouvoir être en lien avec, avec eux. Et donc, les collaborateurs étaient assez euh, disponibles, avaient reconnu tout le parcours et étaient présents. Et... Voilà. Le mois a dit merci d'avoir attendu. En effet, j'avais quelques, quelques lièvres à soulever. Euh, quelques blocages à aller écouter. Merci pour ta patience. J'avais des choses à régler de mon côté avant de pouvoir être euh, dans une collaboration d'adulte à adulte. Euh, maintenant, j'ai en moi euh, intégré tout l'amour et, et euh, accueilli la violence que je pouvais avoir. Et puis... Euh, j'ai pu accueillir ma validation intérieure et puis j'ai reçu quelque chose de précieux que je garde dans mon cœur, qui est, qui, qui est un, une pépite euh, qui peut être nécessaire dans notre, dans notre relation. On a revalidé que le petit, que vous ne voyez plus mais qui est toujours bien là, à euh, toute sa créativité à apporter et le petit a pu voir qu'il y avait beaucoup de soutien autour euh, du moi et dans le moi que c'était plus au petit à soutenir que l'adulte avait, avait des ressources l'argent euh, était pote dès le début euh, et il y avait quelque chose à régler avec l'argent de poche, je ne sais plus si je, je, je disais ça dans ma vidéo précédente, mais donc tout au début, l'argent avait la main dans la poche du mois. Euh, et donc voilà, il y a eu euh, euh, reconnaissance de part et d'autre de, de, de cette collaboration. Et donc je me réjouis d'avoir des échos du mois pour savoir si ces collaborations se sont mises sur son chemin dans la matière, et si lui continue à activer sa validation intérieure. En fin de, de constellation, grâce à Christine Ayoub, que, que je connais bien, euh, je propose au moi de s'inventer un mantra, qui sera une petite phrase qu'il va garder avec lui, avec elle, pendant les 21 jours d'intégration qu'il peut mettre dans son agenda. Et euh, je pense que, je, je me souviens plus exactement, mais je pense que ces mantras-là, c'était euh, « Je me valide, je me valide. » Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.